Jean-Mi, non mais Jean-Mi, il m'a amené à l'opéra. Vous savez L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. Et la suite, vous connaissez, hein Bon, bref, etc. Bon, moi, les histoires d'amour, ça m'a toujours endormi. Alors, donc, forcément, dès le premier acte, je suis tombée de sommeil. Et vous savez ce qu'il m'a fait, Jean-Mi Il m'a réveillé. Ben, soit disant parce que je ronfle. Alors, quand on est au lit, il me réveille parce qu'il ronfle et quand je suis à l'opéra, il me réveille parce que je ronfle. Où est-ce que je vais pouvoir dormir tranquille hein